Alors Une question de Pierre dans le Gers. Que pensez-vous des stimulateurs et activateurs biologiques de sol qu'on nous propose Ce n'est pas la seule question, il y en a eu plusieurs sur ce sujet. Alors, dans certains cas, euh, certains stimulateurs ou activateurs peuvent être, euh, peuvent être né nécessaires ou utiles, je dirais plutôt utiles. Mais euh, dans la majorité des cas, il est d'abord important de, déjà de couvrir, de couvrir avec de la diversité et d'encourager l'ensemble de l'activité biologique que l'on a d'une certaine manière présente ou endormie euh, dans les sols. Euh, au niveau mycorhisation, par exemple, euh, Mycoagra a fait différentes notations, on, on, comme on peut euh, mesurer les mycorhizes dans le sol par rapport à leur ADN. Euh, ils ont retrouvé un cœur euh, mycorhizien d'environ 259 euh, mycorhizes dans des sols qui étaient soi-disant maltraités au niveau mycorhizien. Et à partir du moment où on met des couverts végétaux, on atteint plus de 500 ou 560 mycorhizes. Donc on voit très bien l'impact des pratiques. Ça ne peut pas dire que... Un peu de stimulation n'aidera pas, mais avant tout, les pratiques sont euh, le gradient le plus important dans lequel il faut euh, avancer.